Ouais, je bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, l'info qui vient de tomber, elle est absolument incroyable. Je suis totalement triste. Moi qui avais demandé Kylian M'Bappé en, en, en mariage, qui ne m'a même pas répondu. Moi qui me suis donné corps et âme pour le défendre dans toutes les situations, il ne m'a jamais calculé. Et là aujourd'hui, le voilà qui s'en va, mon amour s'en va, il traverse la frontière vers l'Espagne. Oh là là, je suis totalement surpris, choqué que mon amour s'en aille comme ça, sans me prévenir, sans m'envoyer un petit texto, sans me dire que voilà, euh, il a quand même passé un petit bon moment auprès de moi sans m'avoir calculé. Non, rien, lui il est parti donner son accord à un autre club, le Real Madrid, la Maison Blanche. Oh là là là là mais tu t'es trompé, mon ami. La Maison Blanche, elle n'est pas en Espagne. La vraie Maison Blanche, c'est à Washington. Et si tu veux, moi et Nasser, on peut t'arranger un truc. Tu vas jouer là-bas. Tu vois ce que je veux dire Si tu veux, nous, on, te, on, peut, on peut organiser un entraînement à la vraie Maison Blanche. Tu comprends, Kylian M'Bappé Enfin, Kylian M'Bappé Ouais, je t'appelle comme ça parce que on va pas se mentir que tu nous l'as mise un petit peu à l'envers. Là, tu as fait le politicien pendant quelques temps, là t'as voulu, t'as pas voulu, plutôt, t'as pas voulu prolonger avec le Paris Saint-Germain, sous prétexte que voilà, euh, t'étais pas sûr, tu savais pas, euh, ouais, que tu voulais pas nous la mettre à l'envers, mais au final, tu veux nous la mettre à l'envers, oh là là là là, Kiki de Bondy, tu nous as driblé sur ce coup, hein. Ouh, moi je pensais que t'allais prolonger, Franchement, je me suis dit, ah ouais, non, le bon petit, il va pas faire il va pas faire ça. Il va pas nous faire faux bon, il va nous donner un petit peu de quoi faire pour qu'on puisse racheter un joueur de malade derrière lui. Mais non, lui, il a décidé de s'en aller parce que là, il s'est dit, bon, déjà, ils m'ont ils fait venir à côté de Neymar comme si je n'étais pas une star de ouf. Et là, maintenant, ils ont ramené Lionel Messi en mode, vas-y, il donne les clés à, Mes, à Neymar. Après, il donne les clés à, à Messi, Alors que c'est moi qui fais tout. Franchement, Kylian Mbappé, je ne vais pas te mentir. Hein. D'un côté, je suis très, très, très déçu. Que toi, mon amour, mon amour de jeunesse, mon amour de vieillesse, tu t'en ailles. Mais on ne va pas se mentir que je te comprends à 1000 voire dix 10 mille Je te comprends totalement. Bien sûr, tu as plus que participer à la progression du Paris Saint-Germain et à sa hauteur et sa grandeur qu'ils ont atteint aujourd'hui. C'est toi tu es la clé, avec Neymar bien sûr, mais toi, tu as été dans l'ombre de la lumière, mais qui a commencé à éclairer cette lumière. C'est toi, je sais que tu comprends ce que je suis en train de dire. Je sais, t'as beau ne pas me calculer, écoute, moi je t'aime, fais ce qui est bon pour toi. Voilà. Fais ce qui est bon pour toi et tes proches. Le reste, ne calcule pas. Si tu dois prolonger, prolonge. Si tu dois t'en aller, va-t'en. Si tu dois t'en aller et c'est ce que tu ressens au plus profond de toi et que tu as envie de nouvelles, de nouvelles aventures, de, de, de nouveaux obstacles, de nouveaux objectifs, allez, vas-y, va. Va, mon grand. Va et montre-leur à ces Espagnols comment on joue en Ile-de-France. Tu comprends Tu vas, tu leur montres. Déjà, je sais que toi, tu es quelqu'un de super professionnel et que tu vas nous faire une fin d'année absolument incroyable. Je sais. Donc, je compte sur toi. Malgré que là, tu as donné ton accord total au Real Madrid, la Maison Blanche, ces voleurs, ces escrocs, ceux qui achètent toutes les stars sans compter et puis qui viennent, qui disent, ouais, le Paris Saint-Germain, il tue le foot, blablabla, bla, bla. alors qu'eux, ils sont là à la Madrid, à la Madrid, tous les jours. Non mais oh Là, on va vous affronter à un huitième de finale. Vous allez voir un Kylian Mbappé. Incroyable. Vous le voulez Vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir, là, quand il va venir à Santiago Bernabeu. Quand il va venir, il va s'y croire. Tu vois ce que je veux dire Il va bien vous fracasser pour ensuite venir chez vous, peut-être, si jamais Nasser n'arrive pas à, à négocier. Parce qu'on va pas se mentir que là, au Paris Saint-Germain, ce sont des piètres négociateurs. Comment, comment aujourd'hui le Paris Saint-Germain se fait doubler par l'Olympique lyonnais sur le dossier tanguy Ndombele Parce que Leonardo n'arrive pas à épurer l'équipe, il n'arrive pas à vendre des joueurs. Donc toi, Leonardo, directeur sportif, tu n'as pas ton CAP ni ton BEP vente. Tu ne sais pas comment on fait pour vendre. Hein tu ne sais pas que la vente... C'est qu'il faut répondre aux, aux besoins d'un client. Tu sais pas ça? Tu vois pas qu'il y a plein de clubs qui n'ont pas, pas de milieu et tu vas pas leur proposer les milieux pourris qui ne nous servent à rien? Tu vas, pas les, tu vas pas leur proposer? Hein? Tu es là, tu parles avec eux, ouais, vous voulez aller où, vous voulez partir ou quoi? Mais bien sûr que non, ils veulent pas partir. Tu penses que tu penses que qui veut partir du Paris Saint Germain si c'est pas Kylian Mbappé? Tous les bambins ils veulent rester. M Bappé, il veut partir. Parce que lui, c'est Mbappé Pit. Tu comprends? C'est pas les bambins. Il n'est pas Mbambin. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mbappé pépite Les Bambins, ils sont là, non, je veux jouer avec Messi, je veux jouer avec Neymar, euh, plus on a une bonne ambiance, il y a toute ma famille. Tu vois, ils disent n'importe quoi. Sur le terrain, qu'est ce que tu apportes? Rien du tout. Qu'est-ce que tu parles de autour de je ne sais pas quoi? Euh, ouais, j'achète mon pain à la boulangerie à côté, j'ai pas envie de changer de boulangerie. Qu'est ce qu'on en a à faire? Écoute-moi bien, le, le Paris Saint-Germain, ça reste avant tout une entreprise. Le football, c'est un sport. Mais le sport a été englouti par l'entreprise. Ce qui fait de vous des salariés, des, des salariés comme n'importe qui. Tu comprends? Hein? Donc, quand ton, ton, ton patron il veut te muter, tu te dégages. Puis tu, tu ne me parles pas de « Ouais, non, ma femme, je sais pas quoi. » C'est ton patron. Il a dit « Eh oh, on a besoin de toi sur le site là-bas. » Tu te dégages. Tu t'en vas. C'est comme ça, c'est le capitalisme. Tu veux quoi Qu'est-ce que tu veux Tu veux faire quoi Hein Tu veux qu'on éteigne tout, on arrête le football et puis tu vas jouer gratuitement du football sur du sable C'est ça que tu veux, Leonardo Hein Donc commence à reprendre ton métier au sérieux et tu nous vends les bambins. Là, il te reste quelques heures pour vendre les bambins. Hein